Bonjour et bienvenue dans cette auto-formation sur les produits Lego Spike Essentiel. Alors, on vous explique dans la section généralité ici un petit peu, euh, dans le fond, pourquoi ce produit-là. On estime que ça devrait vous prendre 4 à 5 heures pour faire l'auto-formation complète et on vous a mis une petite vidéo pour présenter, dans le fond, les produits. Euh, comme dans toutes les auto-formations, vous avez accès à des badges, d'un badge de découverte, à un badge d'expérimentation à faire en classe avec vos élèves. Alors, on donne un temps approximatif et ce sont ces badges qui peuvent servir aussi à la reconnaissance de votre développement professionnel. Vous avez une section ici avant de commencer euh, qui peut être intéressant si jamais vous n'avez jamais fait de programmation. Donc, on vous explique pourquoi programmer, comment débuter. Euh, ces robots-là sont faits pour être, utiliser l'approche STEAM, donc de sciences, technologies, ingénierie et art et les liens avec la mathématique. Donc, on vous, en donne, on vous donne un peu plus d'informations, les liens avec la compétence numérique et entre autres le programme euh, en sciences et technologies. Par la suite, vous pouvez donc découvrir le robot Spike essentiel, alors avec entre autres les nouvelles pièces, avec les nouveautés et comment ça fonctionne. Euh, avant de commencer, donc euh, peut-être le petit conseil au niveau du déballage de votre boîte et de la numératation des, des, des, euh, des plateaux, euh, les logiciels à utiliser. Par la suite, vous pourrez voir donc les... Euh, les différents niveaux de langage de programmation, donc en pictogramme et en bloc, et comment faire le jumelage et l'identification de vos robots. Pour les défis, on vous suggère de commencer par le défi zéro. En réalité, les défis zéro sont les axiels qui sont inclus dans la plateforme. Donc, lorsque vous allez ouvrir votre logiciel et que vous allez approcher votre hub. On va vous montrer comment le jumeler et euh, donc actionner un moteur, euh, actionner pour la première fois le petit voyant lumineux, euh, le capteur de couleurs euh, et gyroscopique, et euh, utiliser aussi les blocs de texte ou les pictogrammes. Et par la suite, on vous suggère cinq défis. Si vous réalisez ces défis, vous pouvez obtenir le badge d'appropriation. Par la suite, pour expérimenter en classe, vous avez les leçons de... On vous suggère d'aller directement sur le site de Lego. Vous avez euh, le lien pour avoir les leçons en français. Vous avez directement donc les, les activités qui sont produites euh, pour ces, euh, ce matériel-là. Mais sinon, vous pouvez faire la sélection directement par les, en utilisant les filtres. Finalement, vous pourrez voir que euh, vous avez aussi euh, un exemple de situation problème. Comme c'est un, un nouveau robot, si vous avez d'autres suggestions, vous pouvez nous en faire part. Alors, on vous souhaite beaucoup de plaisir avec cette auto-formation. Et si jamais vous avez des plus grands, vous pourrez voir qu'ils pourront suivre l'auto-formation par la suite de premier pas avec l'Ego Spike Prime. Bonne expérimentation!